Hmm. Bonjour, bonjour. Comment vous allez J'ai fait l'erreur de ne pas mettre mon truc sur sonnerie. Je vibre donc euh, les sonneries vont beaucoup. J'espère oh. quand vous restez sans, sans que je vous parle, vous êtes dérangé. J'ai bien dormi, j'ai bien dormi. Je suis pas inquiet, je suis le soleil. Le soleil frappe sur moi. Donc, j'ai un message rapide que je vais donner à quelques personnes ce matin. Euh, depuis que vous êtes né, vous savez que, vous savez qu'il y a quelque chose dans votre... Vous savez que la souffrance que vous avez connue depuis que vous êtes né, on n'est pas censé connaître ça. Et... Votre famille a tellement été dans la souffrance qu'on vous a fait croire que euh, c'est normal. Depuis que tu es petit, tu restes comme ça là souvent, tu sens que tu aimes la voiture. Il y a des voitures que tu aimes. Il y a des endroits que quand tu pars là-bas, tu, tu es à l'aise. Et ils entendent luxueux que quand tu arrives là-bas, tu sens que non, je suis fait pour être ici. Maintenant dans ta famille, ton obstacle premier, ce sera ta famille. <mérite> vous comment ils chantent différemment, non, ce n'est pas Anatole. Vous pouvez être né dans une famille, mais vous êtes l'élu de la famille. <mérite> vous voyez, le coq ne chantait pas depuis que je suis ici. Là, voilà que je commence à parler, jante. Donc Anatole ne, ne fait pas la même chose. Bon. Anatole fait la même chose. Oh, oh. Anatole a contaminé le coxin. Bonjour Thérèse, Keny, bonjour. Je vous assure que le, co le coxy n'a pas chanté le plus matin? Là, voilà qui commence à chanter. me distrait plus. Tu, tu chantes pourquoi? Ok. Je pense qu'il est plus insolent qu'Anatole. Bon. Je dis ce que j'ai dit. On continue seulement. Je fais semblant de ne pas écouter. Tu, tu, tu sais que tu es l'élu de ta famille. Donc, il y a même les fois où tu partais souvent chez les familles éloignées qui avaient beaucoup d'argent. Tu arrives arrive là-bas, tu vois c'est luxueux. Quelque chose dans ton cœur reconnaît que tu es censé avoir l'argent. Mais les enfants de ta mère ou bien des enf enfants de ta grand-mère sont pauvres. Oui, oui, oui, je vais faire ce manège avec les coquilles là. Et tu restes. Tu te dis que je ne suis pas censé être bloqué comme ça, parce qu'il y a les blocages qu'on me suit. On met sur toute une famille. Donc, tous tes oncles, toutes tes tantes, personne ne se marie. Toi-même tu nais. Tous tes cousins, toutes tes cousines, toi-même tes frères, tes soeurs, personne ne se marie. Personne n'avance. Ce sont les blocages familiaux. Maintenant, pour sortir de là, hé, hey, hey, hey, hey, hey. viens parler, viens. Quand tu vas commencer ça va d'abord commencer par une image dans ton esprit. Je vais parler comme ça, là. Donc, quand tu regardes mes vidéos, tu sais que ce que la femme se dit là, c'est ça. J'ai toujours tout ça dans moi. Je ne vais pas vous mentir. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi à tout Vous savez que j'ai grandi à tout Chaque fois que je partais, j'ai un oncle riche ou bien... Un oncle éloigné ou bien quelqu'un de la famille éloignée comme ça, là, qui est riche. Je savais... Après je rentre, ou je rentre dans notre famille ou tout comme ça. Bon, la maison est interbattue donc euh, et il y avait une certaine prédisposition, même dans notre langage, qu'on ne va jamais avancer. Mais au fond de moi, parfois je regardais les étoiles comme ça, je savais que ma part sera différente. Je savais que mon cas sera différent quand je suis parti en Europe, parce que Dieu a ouvert mon étoile, je suis « Et qui est ?» C'est comment On t'a envoyé. Quand je suis arrivé en Europe, j'étais la première de ma famille à partir, dans notre génération, de petits-fils. Je suis arrivé. Il faut lui donner son destin. Miracle de n'es pas gentil la casserole est... <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> alors partager ma vidéo il passe se cacher là bas maintenant pour vous pourquoi on le cogne pas quand je suis arrivé en Europe ce qu'ils ont fait sur le tour là c'est que ils m'ont bloqué je suis arrivé en où, je fait 13 ans. J'ai lu leur. Je suis resté 7 ans de cette 13 ans-là sans papier. Tout ce que tu fais, ça marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Je reste. Bonjour la reine de tout En 2018, je me suis marié. J'ai fait quatre mois de mariage. Avant de me faire ce que je fais cela. Hein. Quand tu regardes ma vie, mais chaque fois que qu côté l'argent, il va acheter le terrain. L'argent ne va partir que J'ai dit que c'est quoi ça? Je ne sais pas si le coxis se lave avec le sel. Je ne pense pas qu'il se lave avec le sel. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Tu peux payer ta dîme, voilà le numéro de téléphone, paie avec ça, pardon. 680 711 0701 il y a le Paypal sur ce direct, tu déroules le direct seulement. Laura, tu bien, bien dit le stage du wah tu vas au jusqu'à ta part va venir. Maintenant, je veux que vous compreniez que dans le ouah, là, c'est un peu comme si on te teste. Est-ce que la fille s'y croit vraiment qu'elle est la personne qui va faire qu'on connaisse sa famille Quand tu restes comme ça là tu dis que j'ai le tapioca pour manger pendant deux jours mais je sais que je pars quelque part il y a une conviction dans toi là vous comprenez non? quand le mariage s'est cassé parce qu'il y a les gens comme le jour de mon ma mariage ils sont venus pour gâter les gens de ma famille quand on est là on fait, le, on fait faire la gâte ils viennent gâter c'est là que je vous ai dit que croyez aux actions des gens, ne croyez pas aux paroles des gens. Croyez aux actions. C'est à partir de là que j'ai compris que vrai, vrai, j'ai les ennemis qui viennent de là où je dormais. Voilà. Une fois que j'avais checké la case, j'ai dit OK. ça veut dire que maintenant je suis celle dans mon film. Parce que ma mère était à mort. Donc je suis Jackie Chen, je suis Chuck Norris de mon film tout seul. Voilà. J'ai maintenant dû. Je me suis isolé. Comme vous voyez là, j'ai développé un mental qui est... Un mental. Je ne me classe pas dans la même classe de ma famille. Je suis désolé, je leur dis ça tout le temps. Si vous voulez, vous me mettez, vous, vous m'enlevez de votre. Je m'en fous. Que parfois les familles ont une façon de parler. Ah, tu sais, non, ne fait pas le jazzien Ah, est-ce que ça va même no. Non. Non, non. On dit mon Je ne sais pas si ça. Mon Maintenant, il y a aussi un truc dans les familles qui sont bloquées. l'effet de crabe. Crabe. Ils ne t'aident pas à monter. Quand ils voient que tu veux monter, ils vont venir. Parce que les gens connaissent que... Si c'est quelqu'un de dehors qui veut me parler, tu ne peux même pas. Toi, sur Facebook, là, tes calculs Que tu es qui? Que tu es où? Hum. Non, waouh. Que tu mais où? Maintenant, ils vont passer par les gens de ta famille. Que, wow. Oh, tu sais, il faut faire attention, hein. Que, wow. Oh, euh, on m'a dit que l'autre jour, ne me checkais plus. Il est hier, mais non. Là où vous avez peur, moi, je n'ai pas peur. À un moment, chacun doit affronter son destin. Chacun doit affronter son destin. Tu as tu t'es cassé, tu es parti à Dubaï, non. Ils connaissent les choses qui peuvent t'aider. Écoutez, les gens de vos familles partent de travailler sur de leurs enfants cacheter. Comment c'est que ta mère est morte depuis là Personne ne te montre quelque chose à faire. Comme tu es tombé sur la page, je te montre les choses que tu commences à faire. Ils vont commencer à sentir que. Hmm, je vois que tu postes déjà les photos. Il faut faire attention, il hein, ne faut pas mettre tes photos, il ne faut pas qu'on te voie. Il dit que quittez, vous n'avez pas encore vu. Vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore. Il y a les moments que vous devez parler. Oh ha. Oh ha. Oh, ah. ils te travailler sur leurs gens en cachette dis que ton fils de 5 ans il se lave au 7 tous les matins même quand tu oublies il te rappelle il appelle ça l'eau de Dieu voilà <rire> voilà mes bons enfants qui confirment le code mmh, mmh. maintenant à écouter Et quand tu quand je parle ça résonne avec toi. Il mmh. y a quelque chose en toi qui te dit que il y a quoi nanak, que ça c'est vrai. C'est ce que tu cherchais depuis. Il y a des choses que tu vas commencer à faire. Certains de ta famille vont dire que ne, ne, ne, ne, pourquoi pourquoi pourquoi, pourquoi mmh. tu pas fait ton le salaka. Pourquoi tu pas, pourquoi tu te laves. Les gens là pas te se laver en cachette. Ils partaient se lavant en, en cachette. Ils te disaient pas. Mais le truc c'est que vous êtes en tant que choisi, ils se sont en caché n'importe comment. Ils eh? partent peuvent se laver, c'est à toi qu'on donne le visa. Hum? Je, vous, je viens vous parler parce que je vous donne, je vous donne l'avertissement. Vous allez faire une bataille de pensée maintenant. C'est moi qui t'ai élevé, non? Tu as grandi dans ma maison. Tu es quitté chez moi, tu avais 13 ans. Hein? C'est moi qui t'ai. Tu as vu tu as tes règles devant moi. Hein? On va te faire le. Les... Oh, c'est moi qui t'ai montré comment on met les garnitures sur, sur toi, non? Et quand vos dons vont commencer, certains vont dire Je savais que tu avais ces dons-là. Je savais. Pourquoi tu ne m'as jamais dit Tu savais que je suis choisi. Pourquoi tu ne m'as jamais dit Mais comme on dit, Dieu n'abandonne pas les orphelins. Il va te mettre sur la route de quelqu'un comme moi. Tu vas écouter, tu vas dire que c'est ça que j'attendais. Et quand tu vas écouter, tu vas partir faire le tout. Tu vas te laver comme ça, 100 000. J'ai reçu une famille hier quand je pousse son lavage. Elle me dit que elle est serveuse dans un restaurant des, des, des Libanais. Là. Elle ne manque jamais 25 000 par jour de pourboire. L'autre jour, un Égyptien est venu comme ça. Il a regardé comme ça, son front lui plaît. Elle avait comme ça, se lavait le salaire depuis 7 jours. Il a porté 100 000, lui a donné. 100 000 francs. Une serveuse. Vous savez que son salaire mensuel, ce n'est pas 100 000, non. Il a donné. Vos étoiles hmm, Chandra Elle dit que c'est les 100 000 là comme ça qu'elle porté. Moi voilà, elle vient faire mon lavage, acheter mes produits. Je vous ai dit que si vous m'écoutez, on n'est pas l'argent. Ne vous cassez pas lavez vous voyez le sel. Maintenant, vos ancêtres là, ils sont là pour vous guider. Quand ils parlent comme ça, ce n'est pas moi qui parle les choses, qui, les instructions qui sont en train de vous donner pour le mois de février si je vais encore vous donner les instructions chacun d'entre vous doit faire le salaka sur sa tête je vous expliquerai ce que le salaka abonnez-vous à ma page youtube je vous ai dit ça, c'est le même nom sur youtube je vais faire les couteaux, couteaux vidéo. je vais vous montrer les petits rituels que vous devez faire maintenant quand les gens là vont venir te parler Rappelle-toi des passages, nombre 23, verset 23. Voilà, c'est moi qui ai élevé ton père. <rire> <rire> ah, <yeah. rire> Comme je disais, c'est moi. Oh, pardon, quittez. Écoutez-moi bien. Ils vont venir, Oui, le sel de cuisine. Quand ils vont parler, mentalement, vous devez être prêt. Ce ne sont pas eux qui vous ont élevé là où vous êtes. Parce que si c'était le cas, c'est que même leurs propres enfants, ils les mettraient même plus loin que vous. Donc, ne dites pas que vos ancêtres sont où. Quand je vous parle comme ça, je vous dis les choses que je vous dis en leur nom. Et quand tu commences à dire qu'ils il sont où, ils sont où c'est comme ça que vous les éloignez encore. Voilà, Le mental est forgé pour le combat. Voilà, Tu te demandes où tu puisses la force. Non, ta force vient de tes ancêtres. Il y a trop de personnes derrière vous. Il y a trop de monde. On n'est pas seul. Parfois, quand quelqu'un me dit, oh, tu sais, ne fais pas ça. Oh, les jaloux. J'ai dit que, ouais, Seigneur. Si les jaloux devaient me tuer, c'est que depuis 13 ans, ils m'ont tué. Depuis 15 ans, il y a ça. 15 ans que j'ai souffert. J'ai monté des sangs. J'ai confié là. C'est qu'ils m'ont tué. Sinon, rien ne te faire. Ça veut dire que tu es intouchable. Nombre 23, verset 23 dit On ne peut pas maudire Jocelyne. Mettez votre nom sur ça. Aucun enchantement ne peut marcher contre toi. Tu te mets au sac. Quand tu dis que, wow, je vais te tuer. Hein? Hein? Tu dis, mon frère, tu n'es pas encore né. Parce que la fille, est elle se prend pour qui Elle se prend pour qui Ils ne peuvent rien contre vous. Ils ne peuvent rien. Croyez-vous même. Croyez. Croyez. Parce qu'ils vont venir pour vous atteindre. Hein, tu sais, moi, je te dis ça parce qu'ils t'aiment seulement. Hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'à un moment, votre succès sera trop flagrant. Ma chérie, si tu achètes la voiture ou les voitures, n'est-ce pas, on va voir. Quand tu vas conduire la voiture, est-ce que tu vas te cacher? Eh, hey, mamie. N'est-ce pas, quand tu vas conduire, on va voir. Tu vas passer, on va te voir dans la voiture. N'est-ce pas? Ne les fuis plus. Ne les fuis plus. Ne les fuis plus. Ne les fuis plus. Vous êtes au stade où votre truc, ce ça on ne peut plus cacher. On ne va plus cacher. On ne peut plus. Tu comprends mon mari. On ne peut plus. Il y a une autre, mais qu'elle qu commence à se laver au sel en attendant notre consultation. Quelqu'un vient dans le rêve et lui dit que tout ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. Elle m'appelle, elle veut paniquer. Je lui dis que ma chérie, si la personne qui te parlait dans le rêve là pouvait te faire quelque chose, c'est que tu es tombé, tu es morte. Mais si tu as envie, elle vient faire la propagande, elle veut t'effrayer. Vous me comprenez, non? Tes habits vont changer. Quand on a sorti Joseph de la prison dans le Somme 105, on l'a rasé. On a enlevé les chaînes sur lui. Lisez le somme 105 à partir du verset 19. On a enlevé les chaînes, on a mis les habits sur lui, de nouveaux habits. C'est ce qui est en train de vous arriver. Ouais, les baignants, les bonnes. ouais, écoutez. <rire> J'ai dit à ma fille l'autre jour que je vais peindre, je vais mettre, colorer, je, je vais teinter ma voiture, c'est peindre ma voiture, une, une couleur terrible là. Elle dit que non, non, je dis que ma chérie, je m'en fous. Un moment, ton succès ne sera, tu ne pourras plus cacher. Ils vont venir vous l'attaquer maintenant. Il faut souvent voir quand vous achetez quelque chose de nouveau, voyez un peu leur réaction. Voyez un peu leur réaction. Ah tu as acheté une nouvelle chaussure. Tu as acheté cinq sacs lui viton Ah oui, on te dit que si tu l'énerves, tu ne vas pas avoir l'année. Une nouvelle année. Mmh. Un jour, tu vas te lever comme ça. Dieu va te dire, va acheter. Que tu, je sais que tu aimes le sac là. Va acheter. Tu dis que ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, j'achète le sac à 1000 euros. Ouais, ma chérie, lève toi tu peux acheter. Va acheter le sac là. Tu viens, tu mets à la maison comme bien. Tu vas avoir 5000 euros qui vont entrer dans ton compte le jour là. Ils vont manger le ding. Ils vont boire le salif. Je vous envoie la, le courage. Je vous envoie la rage. La rage de vaincre. Vous comprenez non Je suis une lionne. Bonjour le notable Jean-Marie. Comment tu vas Le roi Moukam. Ils viennent vous visiter. Ils entrent dans vos pandéries. Ne permettez plus n'importe qui d'entrer dans vos pandéries. Quand tu sors, tu fermes ta chambre, la clé. Tu mets la clé dans ton sac. Tu pars avec. Oui. Pas avec. Oui. Voilà. C'était votre petit café matinal. Vous avez compris. Mm -hmm. Ceux qui sont à Bafoussam, vous pouvez m'appeler. Je peux vous voir. Jusqu'à jusqu'à 14h à Bafoussam et puis je rentre. Comment je suis le seul à construire? Mm -hmm. Tu vois. Personne n'a jamais pu le faire. <rire> Laissez. Vous n'allez pas acheter une voiture, vous allez acheter cinq voitures. Vous n'allez pas construire une maison, vous allez lancer cinq chantiers en même temps. L'un arrive va monter. <rire> ok. Vous savez que c'est la peur, non? La peur. Ils veulent lancer la peur comme ça pour que même le petit chantier que tu as commencé là, tu laisses. Moi, j'ai dit, tu vas lancer cinq chantiers en même temps. Tu vas faire, le, tu vas faire du jamais vu a dit que yeah, la fille tu crois que quoi ouais yeah, yeah. <rire> euh, pour les gens qui sont visités beaucoup la nuit là il y a les, les écorces comme ça là, des écorces d'arbres, des tu mets ça dans ta chambre dans les coins de ta chambre tu as compris non voilà donc quand vous commandez vos produits, demandez il y a les produits, les huiles contre les couches de nuit il euh, y a les, les les, les petits écorces vous mettez à la maison, ça protège la maison. Voilà. je et, et passé seulement hein, la vidéo si je passais seulement. Voilà, 600 millions de bénéfices. J'aime les chiffres comme ça, j'aime les gros chiffres. j'aime ça. J'aime les gros chiffres. J'aime les gros montants, les grosses voitures. Ouais, pardon, vous savez quoi <rire> Bonjour, bonjour. Bonjour Anne. Oh, Seigneur. Oh, Aïe. Yeah. Le voisin m'avait dit que tu allais. les est solide. Non, ils ne savent il ne savait pas qui est derrière toi. C'est quoi qu'on me ma mamie Je sais qu'elle va te dire que c'est quoi. C'est le cause qui protège. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Ok. Voilà. Bon. Et passez seulement. Et que si quelqu'un, passe comme ça, ça vous plaît. Et bien sur la vidéo comme ça, ça vous plaît. Vous me voyez, vous êtes content. Voilà. Partagez ma vidéo, pardon. Ils vont voir vos immeubles comme ça, là. Ils vont... De Mgari de ça, là. Mouf. Ils vont lire... Ils vont lire le chandarabakassa. Le... <rire> tu achètes la voiture. De... La, la nuit, tu rêves que tu as acheté encore une autre voiture, tu te lèves comme ça, tu dis que mmm, il faut que tu achètes encore une autre voiture. <rire> Écoutez, alors que quand tu as acheté une voiture, on a dit Hé hey, hé, hey, tu as tué jusqu'à. Je tu dis Vous n'avez encore rien vu. On en n'avait encore rien vu. Si vous voyez ce que j'ai en... dans ma tête là, mouf Vous allez partir pour prendre une fois. Parce que si... quand vous allez voir tout ça, vous allez partir, vous allez voir l'arrêt la cardiaque. Vous allez voir l'arrêt cardiaque. <rire> Maman passe là. Ça, ça, ça ne vient pas de Dieu, c'est comme moi ne même pas. Hmm. Hmm. Tout ce que vous mettez pour votre main pour faire ça va marcher. Tu prophétises sur vous aujourd'hui. J'ouvre vos business là. Les clients vont entrer chez vous aujourd'hui jusqu'à le club des grosses voitures, Ziza. J'aime ça. Un homme m'avait invité à parler ou à te draguer comme ça là. J'ai d'abord bien apprêté. Et il dit, tu vois, quand on drague une fille, on disait que je vais te payer le dépôt. Elle dit, non, je t'envoie mon chauffeur, monsieur. Je t'envoie mon chauffeur. Mm -hmm. Bienvenue dans votre saison d'insolence. Toute l'insolence que vous avez toujours voulu dans votre village, je vous donne ça aujourd'hui. Le, mm -hmm. le courage, le courage, cœur du lion, Et met ça dans vous aujourd'hui. Le cœur du lion. Vous allez avoir les flashs, vous allez vous voir dans, dans les, les cayennes. Tu dis que hey, c'est quoi ça Ma chérie, ce n'est pas le rêve. Dieu te montre ce qui, qui t'attend. Dieu te montre ce qui t'attend. Everything you put your hand, go work. Aya, uh, Jesus is Lord. Tu restes comme ça, pam pam, 50 000 entre, pam pam, 25 000 entre, 100 000 par jour, 100 000 par jour, en ah un mois ça fait combien? Alors que le mois passé tu ne faisais même pas 5 000 fois en une semaine. Laissez, laissez. Chant hum. d'arabak aussi, Tu bon, veux que votre foi soit solide. Même dans la minuit on te réveille comme ça, là tu te lèves et tu dis, y'a l'argent On dit que y'a la fille, c'est quoi avec toi? Voilà. Mm -hmm. Recevez. Je déclare l'augmentation sur vos business aujourd'hui. Je déclare que de plus en plus, vous faites moins d'efforts et vous gagnez plus d'argent. Je déclare aussi que chez vos fournisseurs, là où avant on ne pouvait pas vous donner même le crédit, même d'un jour, maintenant on vous donne même le crédit sur trois mois. Je déclare que, peut-être les, les, on t'avait peut alloué un million, maintenant il déclare que ça monte à 10 millions. Le fournisseur te dit que tu sais quoi, prends même pour 10 millions, tu fais même deux mois avant de me payer. Vends avant de me payer. Et quand tu prends tout, tu passes à la deux semaines, c'est fini. Je mets l'augmentation dans votre maison aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est la saison pour lancer le business. Si quelqu'un d'entre vous ne lance pas son business en février, si tu quittes sur ma page. Tu quittes sur ma page. On va souvent faire les directs comme ça. Là, chacun poste son business. Il poste ce qu'il fait là-bas. Mm -hmm. Écris dans le message. Et celui qui veut, il paye. Il paye, il parle ici-là. Vous savez que moi, je fais ma part du truc avec l'argent. Voilà. Tout le monde doit avoir le business. Tu mets ta ville, tu mets ce que tu fais. Tout le monde doit avoir le business. Tout le monde. Voilà. Recevez vos clients à travers le monde. L'argent va venir vers toi en, en devise. Il y en a parmi vous qui est. Votre onction est planétaire. C'est pour ça que tu es au Cameroun, tu as les Français, les Américains, les Égyptiens, les, les, les, les Marocains Tu es là dans ton petit endroit comme ça. C'est que les Blancs qui te regardent. Ma chérie, tu es une onction interplanétaire. L'argent est censé venir vers toi en devise. On frappe dans ta main 500 dollars, 500 dollars, 500 euros. Alors que tu ne te trouve que dans ta petite ville là-bas. L'onction n'a pas de lieu. L'onction n'a pas de lieu. Et j'active vos onctions aujourd'hui au nom de Jésus. J'active vos onctions au nom de Jésus. Vous qui êtes dans les sites de rencontres là, que vous avez à comme, comment, connecter, vous connectez à cet homme Mamie. C'est ta saison. Il va venir le mois s'il a t'épousé. Je prophétise sur toi. Il va venir le mois s'il t'épouser. Il va faire tous tes papiers au nom de Jésus. Et quand ils viennent, yeah, yeah, yeah. moi-même là, vous savez que moi j'aime les choses comme ça. J'ai une dame qui est venue hier. Dès qu'elle a atterri au Cameroun, elle a atterri à 13h, à 14h30 et était chez moi. Je lui dit que vous devez devenir tellement sage que quand ton blanc vient pour t'épouser, mamie, écoute. Tu vas louer la mère, tu vas louer le père, tu vas louer la famille. Les gens de ta famille, que tu sais qu'ils ne sont pas bien là, ne les invite pas. Vous comprenez non Ne commencez pas à vous publiciter maintenant sans à rien. Parce que quand je vais demander de faire, vous allez même mettre vos numéros de téléphone et tout. Ne fais pas l'illégalité. Je, je n'aime pas l'illégalité. Comprends non Le moment venu, vous allez mettre tout et je vais lire, je vais dire que telle personne fait ça à tel endroit. Pas besoin de dire que vente de ceci à tel endroit. J'aime qu'on fait les tout propres, clairs. Bon, je continue. <rire> tu vas aller pour te marier avec ton blanc. Tu vas louer la mère, tu vas louer le père. Donc, quand vous finissez le mariage, là, tu donnes l'argent. que Merci d'avoir été ma mère pour le mariage. Merci d'avoir été mon père pour le mariage. Merci d'avoir fait mes tantes et mes cousins. Ils viennent à, au mariage, ils vont, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Après, tu veux le blanc, que rentre dans notre pays. Parce que les gens sont méchants. Parce que les gens sont méchants. <rire> Mon fou est une actrice, laissez. Je vais faire mon show, je vais faire mon show télévisé. Je vais mettre comme parents en location. 500 000 fois à la cérémonie, on dans la famille. <rire> euh, non, j'ai des inspirations, c'est pas que il reste que on tu es forte. Ouais, c'est Dieu. <rire> uh, yeah. On fait ce qu'il faut faire. On fait ce qu'il faut faire. Tous les moyens sont bons. Parce que souvent, l'homme vient comme ça et dit qu'il veut voir ta famille parce qu'il croit que tu le trompes. Et il ne sait pas quand tu montes pas la famille comme ça, si tu droit de le protéger, tu vois qu'il rentre une nuit après un mois. Aïe, <rire> hey, yes, Seigneur. Sois, sois sage. Oui, voilà ta dérive. Ouais, Seigneur. Aïe. Hey, yes. <rire> voilà, vous êtes mariés sans vos parents. Voilà. <rire> Parfois, c'est quand tu amènes ton gars à la maison chez les parents, là, que les problèmes commencent. Parce qu'il y avait une cousine. Il y avait une cousine là, comme ça là. Et ton gars, là, dit que ta cousine là, hum, ta soeur là, tu hum, dis qu'en oh, non, c'est la famille. C'est la même famille, chérie. N'exagère pas, bébé. Mouf, tu lis là. <rire> On prend le mot de ton gars, bah, est là. Hum. Comment m'a fait les messages bizarres à ton bébé là où, mm. <rire> Ma chérie. Les ah. fait. Où on t'en avait l'huile d'olive bénie. Ok. pour acheter l'huile d'olive bénie ici, là, là. Tu te onnes avec. J'ai jus d'olive que j'ai béni Il euh, y a une maman, là, hier, me disait que son petit-fils avait l'eczéma, un peu comme ça. Et elle a onnes avec ça. C'est parti. elle me dit, mais lui, là, ça marche. J'ai dit que... <rire> Écoutez... Si vous doutez de mon notion, moi, je ne doute pas de mon notion. Je ne doute pas de mon notion. Je vous donne la sagesse. Devenez sage. Dès que tu tombes enceinte comme ça, là, tu disparais. Tu pars dans un pays longtemps. Là. Tu fais même un an. On dirait que tu étais parti à Dubaï pendant un an. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va je ne voulais pas donner la liste du traditionnel hein. c'est quand tu vas venir pour ton mariage que tu vas voir les gens qui t'aiment dans le vrai jour là, tu vas les voir mais bon vous êtes tombé une fois ça va plus se répéter, hein. vous êtes devenu sage c'est pour ça que vous êtes sur ma page tous les, moyens, tous les moyens sont bons pour réussir à être heureux tous les moyens sont bons pour être heureux ma chérie, coûte que coûte coûte que coûte tu es devenu sage Voilà. Bon. Bonne journée. J'espère qu'il peut rester ici si avec vous-même une journée. Vous, allez, vous serez toujours là. Vous serez toujours là. Ya. Yeah. Allez travailler. Il vous faut l'argent pour payer mes dîmes. Vous avez compris, non Père, là, ça, c'est la prospérité qui te guette. Beaucoup d'abondance. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne journée, bonne journée.